Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré à la formule de calcul d'une échéance constante d'un emprunt. Nous ne parlerons ici que des emprunts dits à annuité constante, c'est-à-dire les emprunts dont la somme qui sort de la banque à chaque échéance est constante. La formule de calcul d'une échéance constante est la suivante. Au numérateur, nous allons avoir le montant du capital emprunté multiplié par le taux d'intérêt de la période. Au dénominateur, nous aurons 1 moins 1 plus le taux d'intérêt de la période, lui-même élevé, à la puissance négative du nombre de périodes. Si nous explicitons l'exemple qui était affiché jusqu'à présent, il s'agit d'emprunter un capital de 100 000 euros sur 5 ans à 3% par an. Il suffit de quelques minutes pour se paramétrer un petit fichier sur un tableur par exemple qui va calculer la formule. Dans mon exemple, je vais entrer le montant de 100 000 euros, qui représente le capital emprunté. J'entre également le nombre d'années et le taux d'intérêt annuel constant. Comme je souhaitais ici, dans mon exemple, connaître le montant du remboursement mensuel de cet emprunt, sur 5 ans, donc sur 60 mois, la formule a été adaptée, en mettant le nombre de périodes à 60, et le taux d'intérêt annuel doit être divisé par 12 pour calculer un taux d'intérêt mensuel qui ici ressort à 3% divisé par 12, soit 0,25% par mois. Ainsi, le montant de la mensualité constante sur 60 mois pour un emprunt de 100 000 euros à 3% par an ressort à 1796,87 euros. On voit que ce calcul résulte du produit de la cellule B3 multiplié par la cellule B7, Autrement dit, du montant emprunté multiplié par le taux d'intérêt mensuel divisé par 1 moins 1 plus le contenu de la cellule B7 élevé à la puissance négative de la cellule B6, c'est-à-dire de 1 moins 1 plus le taux mensuel à la puissance négative du nombre de mois. Bien entendu, si la périodicité de remboursement est différente du mois, il faut adapter la formule au niveau du taux et du nombre de périodes. Si les données sont différentes, par exemple, si nous empruntons maintenant 200 000 euros sur 10 ans à 2 par an, mais toujours avec un remboursement mensuel, nous aurions une mensualité de 1840 euros. Bien entendu, vous pouvez également utiliser des fonctions qui permettent de calculer cette mensualité constante, comme la fonction VPM sur Microsoft Excel. Le but de ce tuto était de rentrer dans l'explicitation de la formule. Nous venons de voir la formule de calcul qui permet de calculer les échéances constantes d'un emprunt. Pour aller plus loin et notamment pour distinguer la part des intérêts de la part amortissement du capital emprunté, je vous invite à visionner notre vidéo sur les emprunts, comment les calculer en 5 minutes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.